Coucou Suite à l'article que j'ai écrit sur Patreon euh, sur euh, être une femme en Géorgie il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont inquiétés alors je voulais juste remettre les choses au clair pour moi il s'est strictement rien passé mis à part euh, la charge émotionnelle qui a été très difficile à gérer mais je me suis bien entourée et ça, ça a été Quand je suis allée en Géorgie en fait euh, la relation au patriarcat ça a été vraiment un déclic la bête tout des plus extrêmes. mais en fait euh, je me suis rendu compte qu'en France on avait aussi beaucoup de chemin à faire par rapport à cette société dans laquelle on a grandi et qui traite de principalement de l'hétéropatriarcat, comment le père peut faire des choix pour la famille et au final on trouve ça normal. Et j'ai beaucoup questionné ça quand j'étais en Géorgie, en fait ça m'a énormément choqué. et quand je suis rentrée et que je me suis rendu compte qu'en en fait on avait aussi ça bon, dans une moindre mesure sûrement par rapport à la Géorgie mais oui, ça, ça m'a beaucoup dérangé. Si jamais vous voulez en savoir plus sur comment ça se passe en Géorgie, il y a un film magnifique qui s'appelle Dédé. Dont je vous mets le lien dans la description. Et ça retrace les traditions qu'il y a en Swanity. Donc la Swanity, c'est une région au nord-ouest de la Géorgie, qui est restée très conservatrice. Et c'est hyper intéressant de voir les différentes séquences du film, parce que là on trouve vraiment différents moments de la vie en Géorgie. Le film n'est pas censé se passer aujourd'hui mais on va dire il y a une dizaine, une vingtaine d'années. Donc déjà ça peut vous donner un ordre d'idée aussi. Et de le montrer avec des images en fait comment la femme, quels sont les rôles qui sont attendus des femmes en géorgie. Donc là je suis rentrée en France, on est au début du mois de septembre. Et quand je suis rentrée, je suis rentrée début août. Et un ami de ma promotion qui est venu me voir et qui m'a parlé d'un podcast hyper intéressant qui s'appelle « Le cœur sur la table » et qui questionne comment ça se passe dans les relations amoureuses, justement, par rapport à cet hétéro-patriarcat. Pour les femmes, l'enjeu de validation se déplace donc légèrement. Le référentiel, c'est toujours le regard des hommes, mais pas le fait d'obtenir du sexe. Plutôt l'amour, l'affection, l'estime et l'admiration qu'on espère susciter. L'enjeu, c'est d'être plaisante. « Miroir magique au mur, qui a alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avant je voyais le féminisme de loin, franchement sans me sentir impliquée. Mais comme j'ai été dans ce pays où tout était plus fort, euh, aujourd'hui je le regarde avec un, un œil complètement différent. Et je trouve que ce podcast a réussi à mettre des mots euh, sur des choses que je ressentais et que je pensais. Et je trouve que c'est une très bonne introduction... Euh, quand on est prêt à, à s'ouvrir à, à ces facettes-là. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande vivement ce podcast. Euh, et il y a aussi les couilles sur la table, donc là qui est plus axé sur les relations sexuelles. Le cœur sur la table, c'est plus par rapport à la relation amoureuse ou aux relations amoureuses. J'ai beau avoir fait des études dans le supérieur, je me rends compte que j'ai pas été du tout éduquée à ce sujet. Et je suis pas la seule à, à me sentir comme ça. Je crois que ça va être un long chemin personnel et collectif de faire évoluer nos pratiques et nos relations vers quelque chose de plus sain parce qu'au final, il y a plein de choses qui viennent de, de blessures qu'on peut traîner depuis longtemps et au final, on se retrouve dans des relations toxiques alors que si on avait compris certains mécanismes, on pourrait mieux se défendre par rapport à ça ou au moins faire des choix qui nous mettraient dans des situations qui seraient plus confortables. Et aussi, euh, ce dont je me suis rendu compte, c'est que peu importe d'où on vient, ce qu'on a fait, on a encore, euh, en tant que femme, beaucoup de la culture du viol qui reste dans nos mentalités. Alors, bon, bien sûr, il euh, y a des fois, il y a des choses qui sont évidentes. Mais le problème, c'est pas dans les choses évidentes, en fait. C'est dans les choses qui sont très subtiles, pour lesquelles on pourrait se dire euh, « Ah non, mais en fait, c'est rien. »« Mais en fait, c'est pas rien. C'est pas ok. » Euh, le consentement c'est important, il faut du consentement, il faut discuter dans les relations. Et par rapport à ça, il y a un compte Instagram incroyable que j'ai découvert en Géorgie via une française qui s'appelle Orgasme et moi. Et euh, ce compte euh, est là pour euh, découvrir et j'espère pour vous pratiquer euh, la sexualité positive et justement s'éduquer au consentement, euh, s'éduquer aux choses qui sont ok et pas ok. Parce que c'est pareil, dans la société on a des schémas qui sont déjà préconçus, qui nous font croire que en fait, nos relations doivent être comme ça. Euh, que ce soit relation amoureuse ou sexuelle, mais en fait, euh, qu'est-ce qui nous empêche de vivre des relations différemment, mis à part cette pression de la société Et ce que je trouve génial avec ce conte, c'est que c'est vraiment pratique et concret. Et des fois je trouve que c'est ce qui manque. Parce que autant avoir des podcasts pour se nourrir et lire des livres etc c'est hyper intéressant. Mais là ce que je trouve génial c'est qu'à chaque fois elle prend des exemples concrets. Et c'est régulier dans le temps parce qu'elle pro... produit du contenu tous les jours presque. Charline donc euh, la propriétaire de ce compte. Et voilà ça aussi euh, aujourd'hui en fait euh, je voulais faire un point par rapport à cet article. Pour euh, sourire à d'autres choses et aussi des... donner des ressources pour les personnes qui sont intéressées. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais en fait, j'attendais le bon moment pour faire ça. Là, c'est vrai que ces derniers mois, je me sentais plus d'écrire et de tester un autre support pour développer ma créativité. Mais voilà, il me semblait important de, de faire un point sur, euh, sur ces choses-là, surtout par rapport à ces derniers écrits que, qui a fait questionner beaucoup de personnes. Mais voilà, je vous dis que tout va bien et euh, c'est hyper important de prendre soin de soi, de s'aimer et surtout de se suffire à soi-même. C'est là où j'en suis actuellement d'un point de vue personnel et je suis très contente que cette expérience en géologie m'ait fait grandir. Je me sens pas plus forte parce que... Parce que j'ai pas envie en fait d'être dans une façade et être fort ça veut pour moi, ça veut juste dire avoir une façade mais ça ne veut pas dire qu'on en sort grandi ou quoi que ce soit. Donc j'ai juste envie de dire que je me sens grandi mais pas que je me sens plus forte. Et euh, par rapport à tout ce pouvoir féminin, euh, j'ai envie aujourd'hui de vous partager euh, une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Ido Pimienta. donc elle est colombienne et canadienne et quand j'écoute ses chansons, il y en a certaines qui me redonnent une force incroyable et voilà, aujourd'hui j'aimerais finir la vidéo par ce partage-là voilà, je vous laisse écouter l'extrait et je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse. Allez, passez une bonne journée